Pour y arriver, on s'entraîne sans répit C'est ça la telle On veut gagner On va tous nous montrer qui on est Ensemble, on est oh GX, nouvelle génération Et salut à tous c'est Astralia c'est Gabriel Et aujourd'hui on se retrouve pour une courte vidéo Où je vais vous expliquer Où je vais vous expliquer En gros tout ce qui va se passer pour le mois de Octobre, ça c'est le plus important, et un petit peu pour loin de novembre. Donc déjà, j'en ai une mon oreillette, parce que oui, j'ai une belle oreillette Bluetooth, voilà, je vous la montre. Alors, je vous explique, vous savez déjà qu'il va y avoir le diaporama euh, Pokémon Go, donc euh, du mois, voilà. Vous savez aussi qu'il va y avoir le trade-binder qui n'a pas bougé, que je vais essayer de faire ça un mercredi après-midi. Euh, voilà, donc par rapport à ça, sachez que je j'échange je, et que je vends des cartes. Attention, j'échange et que je vends des cartes. Euh, les frais de transport pour, pour envoyer tout ça, je les fais payer maintenant. Donc ça sera 7 euros en... 7 euros de plus, voilà, pour les frais de transport, tout simplement. Voilà, donc euh, j'envoie en enveloppe en suivi, cartonné et j'essaye d'envoyer le mieux protégé possible. Je ne suis pas un expert, donc euh, voilà, ça sera sous skive et voilà. Euh, sinon, il y, aura le gros, il y aura le tournoi, enfin, le duel entre Mitsuguro et moi, donc qui. Qui va, qui va être affiché le, le 12 du mois prochain donc ça sera un mercredi après-midi aussi je vais y travailler pour... Um... ça va me prendre... Oh... si vous le saviez, ça va me prendre... Oh... une demi-heure, à tout cas c'est une demi-heure une demi-heure, une heure, je ne sais pas combien de temps ça va durer je vais faire le montage je vais faire le montage, je vais tout faire ne vous inquiétez pas, ça sera fait et il y aura euh, un, un épisode. Voilà, un épisode de je ne sais pas combien de temps. On ne sait pas, une demi-heure, dix minutes, ça, ça va dépendre. Donc il y a le deck grande et le deck Demoiselle de Fortune Gimnation. Donc en parlant de ce deck, euh, il me manque une carte dans ce deck. Il me manque qu'une seule carte. Et c'est un Syllabic. Alors si un de mes abonnés a, ce serait gentil qu'il me l'envoie pour que je puisse compléter le deck. Parce qu'après... Je vais faire... Après, je vais faire un... J'ai terminé le deck euh, Demoiselle de Fortune et Diva de la Divination avec Eskida Piscou. Voilà. Donc, sachez que ça va faire très très mal. Voilà. Donc, ensuite, qu'est-ce que j'allais proposer aussi Ah oui, je vais vous faire aussi des, des deck decklists. Je commence à pécho des deck lists, des idées de deck, euh, comme on peut dire, euh, sur Facebook, et euh, je vais vous faire un diaporama, un, un diaporama avec toutes les toutes les deck lists que que j'ai trouvées. Alors le diaporama, il sera pas musical, il y aura pas d'animation, ça sera page par page parce que mon logiciel de montage il bug grave, donc j'ai pas eu le temps de regarder plus pour le moment donc voilà euh, sinon après euh, qu'est-ce que je peux dire j'ai essayé de faire des voilà je regarde la carte qu'il me faut voilà je vais aussi des comment ça s'appelle les mises à jour des decks donc je vais vous faire des deck profiles aussi qui pourraient être pas mal pour vous donner des idées tout simplement, voilà, et voilà, ça fait euh, pas mal de choses, après, concernant les deux vidéos que j'ai supprimées, je ne les remettrai pas, parce que c'est du personnel, et il euh, y a des gens, il y a des viewers qui sont au foyer, et qui en ont parlé à la direction, donc euh, je ne les remettrai pas, ça c'est sûr, voilà, voilà, Comment vous expliquer ça? Voilà. Parce que j'ai fait y avoir des soucis. Voilà, donc euh, tout va bien. Hein. Euh, je vais. Euh, normalement, là, on en est à peu près. Euh, on en est à peu près au trois quarts du mois d'octobre. Donc ensuite, j'ai faire une ouverture de, de, de, de deck de structure que je devais faire il y a juste euh, quelques temps. Et j'ai pas pu la faire parce que Dr. Deck m'a racheté les trois decks de structure qu'il fallait. Donc du coup, j'en ai racheté un. Là. Et normalement, je devrais euh, recevoir euh, d'ici là. Donc euh, ça, ça, ça sera courant du mois d'octobre. Après, courant du mois de novembre, j'ai... Euh, les six boîtes euh, à ouvrir. Donc, je ne les ferai pas en live. Ça, c'est sûr. Je les mettrai dans mon classeur que euh, vous avez vu du trade binder euh, ce mois-ci. Voilà. Sachez que j'ai acheté J'ai investi dans un très gros classeur pour pouvoir faire euh, le binder Donc, il n'a pas beaucoup changé. Euh, j'ai vu deux ou trois réponses, mais ça n'a rien donné. Donc, si vous voulez, euh, vous pouvez toujours. Euh, me demander des cartes alors à l'échange ou à la vente je précise ça j'ai Paypal voilà donc euh, ça c'est sûr je par rapport à ça je sais pas si je vous l'ai dit parce que c'est la deuxième fois que je refais cette vidéo euh, je fais payer fais, frais de transport 7 euros parce que j'envoie donc euh, en, en suivi en carton et en sleeve Donc, j'envoie tout ça. On... J'essaie de faire des, des envois corrects. Voilà, je ne suis pas expert en la matière, mais je fais des envois corrects. Voilà, tout simplement. Voilà. Après, euh... oui, début du mois prochain. Euh... Donc, donc, début du mois prochain, on va s'attaquer à... Je vais essayer de former euh, Mitsuguro à utiliser le deck à la grande. Et moi, j'essaie de faire... Euh... J'ai m'entraîné m'entraîner sur le deck euh, demoiselle de fortune Timination. Voilà. Donc ça fait déjà pas mal de, de choses. Hein. Après euh, oui, je, je vais faire des deck profiles parce qu'il euh, y a quand même, il euh, euh, six ou sept decks. Si je reprends je vous ferai le deck profile euh, donc que Vous verrez. Le deck demoiselle de Fortune divination Le deck euh, Rocher fossile Voilà. Le deck Abeille. Donc ça fait 4. Le deck Volcanique. Toujours. J'essaie je, de toujours le mettre à jour. Donc Le deck Volcanique, c'est déjà pas mal. Euh, Qu'est-ce qu'il y a encore J'ai commencé à faire un deck... Euh, Turbo... Euh Turbo Exodia. Qu'est-ce que j'ai encore Le Dex Farstar aussi Voilà, donc c'est... Euh voilà, c'est exactement à peu près, il y, a, il y a tout ça. Donc ça, ça va... Ça, je vais pas les faire d'affilée comme ça. Euh ça va être un peu, ça va être espacé, hein, parce qu'on m'a demandé plus de Yu-Gi-Oh, donc je vais mettre plus de Yu-Gi-Oh sur la chaîne, voilà, tout simplement. Donc il y aura par contre un épisode, j'en suis narré, euh, un diaporama Pokémon Go, sur euh, les captures et les arènes que j'aurais fait pendant ces... ce dernier mois, parce qu'il y a eu pas mal de choses, voilà. Donc après, euh, si vous avez des idées euh, pour faire augmenter le nombre de.. Oui, pour faire augmenter le le nombre d'abonnés sur la chaîne, je suis preneur, parce que je ne suis qu'à 152 et j'aimerais bien pouvoir faire beaucoup plus de choses avec vous. Du genre aller à la Paris Games Week ou faire une apparition dans le. Ou faire une apparition dans la website Noob. Voilà, en sachant que j'ai déménagé à voir donc je peux me déplacer sur Toulon sans problème un week-end. Ça voilà quoi. Ah, vous imaginez Gabriel en prêtre, le meilleur prêtre qui bat tous et Sparadra. Mais c'est juste un épisode. Juste un épisode. C'est juste qui me ferait plaisir, franchement. C'est euh, voilà. Voilà. Donc sur ce, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter, à la partager, à vous abonner et à appuyer sur la petite cloche de notification. Là. Hein? Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous ai assez parlé normalement. Je vais faire un diaporama musical avec des animations. Ça ne veut pas. Donc je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée. Et on se dit. Et on se dit au mois prochain. Donc, ça va être dans 8 jours. dans 8 jours. Pour les premières nouvelles mises à jour, Yu-Gi-Oh! de la Team Astral Yu-Gi-Oh! Ça fait beaucoup quand même. J'espère que vous avez aimé le contenu. Surtout, n'hésitez pas à me faire des retours. J'ai... Euh, je, je rappelle quand même que j'ai Twitter. J'ai Facebook. Euh, si vous voulez me chercher sur Facebook, c'est facile, c'est la même image que sur YouTube, YouTube. Vous tapez, vous cherchez, vous, vous vous cherchez Rémi Roman, tout simplement, et vous voyez la même image qu'il y a sur YouTube. J'ai fait exprès. Sur Twitter, j'ai, c'est un peu plus compliqué, mais ça devrait de faire. J'ai ouvert un Discord. Donc, pour l'instant, on n'est que 5 ou 6. Donc, si vous voulez avoir Discord avec nous pour avoir des infos sur les ouvertures et tout, voilà sur les prix des cartes que vous voulez acheter aussi euh, je ne peux pas vous répondre sur euh, sur Youtube, je me renseigne moi et je vous dis tant donc je cote TCG Market et 7 euros de prix de transport ça a augmenté, oui ça a augmenté parce que euh, les avant c'était 5 euros des prix de transport et ils ont augmenté les prix à la poste donc euh, voilà donc sur ce les amis, cette fois, c'est la finale. Donc j'espère que vous avez passé une agréable soirée, une bonne vidéo. Et on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos C'est la Team salle et yu -Oh. Et ciao tout le monde! Hey! Hey! Le pouvoir est en C'est pour la victoire qu'on cool. meilleur, un Oh Maintenant passe à l'action Et tu peux à jouer Des qui tu veux Quand tu veux Dans le monde entier Allez Tu veux t'en ta chance Fais bien rouler